« Chers traders et investisseurs, mardi 1er octobre, bonjour. Ça y est, nous l'avons fait. Nous avons atteint et largement dépassé les objectifs que nous vous avions donnés sur le DAX. De 12 440 pour la, pour la petite histoire et nous sommes allés jusqu'à 12 500 ce matin. Donc, Cela fait maintenant deux prévisions à suivre qui se réalisent. Nous sommes contents pour vous si vous les avez suivis. Alors que faut-il faire maintenant Eh bien il faut attendre. Il faut attendre et observer. Nous gardons un biais haussier sur les marchés européens. Et notre prochain objectif sur le DAX serait aux alentours de 12 550. Mais il ne faut surtout pas prendre de position pour le moment car nous sommes sous des résistances qui sont très solides et nous attendons de nouveaux catalyseurs pour éventuellement les franchir même si elles peuvent même si ces catalyseurs peuvent arriver très rapidement même peut-être aujourd'hui. Donc valeur minute, fin de matinée, rien, pas de nouvelle position. Voilà. Dans ce contexte, nous avons réalisé ce matin deux trades gagnants sur deux accompagnés de deux médailles et un trade stoppé à son prix d'entrée. Nous attendons un chiffre très important américain à 4 heures. Nous espérons des marchés animés. Nous vous souhaitons à tous une bonne journée de bon trade et à demain.